Bonsoir, euh, émission Radar numéro 38 du jeudi 8 février 2018. Ce sont les un an des émissions Radar, on a commencé en, en février euh, 2017. Donc là je suis en train d'essayer de, de, de joindre notre ami Eric Pététain sur, sur son 07, 67, portable. 67, Donc je tombe 02, sur sa messagerie, 23, je lui 67, laisse un message et il, il va me rappeler. Message après le signal sonore. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Salut Eric euh, Roger Nimot, donc il est 20h30, nous sommes euh, le jeudi 8 février 2018, 20h30, 21h30, donc je, je t'appelle sur ton portable par rapport à l'émission Radar. Euh, ce que je vais faire, je vais raccrocher et puis je vais te rappeler d'ici une minute, là je lance l'émission. A tout Eric Donc voilà, euh, c'est sûr. Euh, je suis tombé exactement à 20h30, donc euh, il, il est quand même sur place à Notre-Dame-des-Landes, donc il fait assez froid, ils ont eu un, un petit peu de neige, et euh, ils sont avec euh, ce que j'appelle, euh, comme je dis, notre émission elle est intitulée « Tous les enfants de Notre-Dame sont gentils ». Pourquoi Parce qu'actuellement, eh le système a, utilise ces oui, chiens de garde, comme José Bovet, qui, qui sont là pour en fin de compte faire le, le tri entre le bon grain et l'ivraie parce qu'on veut nous faire croire qu'il y a eu une victoire à Notre-Dame-des-Landes et que ça y est, c'est tout, tout, tout est joué alors que c'est au contraire maintenant que tout va commencer parce qu'il y a à la fois ben bien sûr les agriculteurs qui parfois depuis plusieurs générations euh, vivaient sur place à Notre-Dame-des-Landes dont certains ont même eu leurs outils de travail qui ont été confisqués par la police et la justice donc ces gens-là doivent euh, retourner, euh, je de plein droit dans leurs propriétés sur leurs exploitations et récupérer leur matériel mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui exclus de la société sont partis à Notre-Dame-des-Landes et se sont mis à, à, à pratiquer de la permaculture sur des terres donc parfois depuis plusieurs années et donc ils sont devenus propriétaires d'usage dans une société qui les rejette et, et aujourd'hui eux aimeraient bien avoir une reconnaissance et que cette victoire se transforme pour eux dans une reconnaissance de leur, de leur mode de vie qui est euh, le mode de vie euh, viable euh, qui devrait être étendu donc à la fois donc l'autoconstruction par rapport à la maison, euh, le fait de cultiver euh, sa nourriture euh, de manière euh, responsable Circulaire et sans pesticides. Et c'est de ça dont nous allons parler dans cette émission. Donc, moi, j'ai écrit un petit article et j'ai dit en juin 2014, une trentaine de gendarmes saccageaient à la goutte d'eau, donc Saint-Égoune, le jardin de mon frère Éric Pététin Donc, ce non-respect du vivant et de la propriété d'usage est caractéristique de l'hyperviolence du monde institutionnel bourgeois. Écraser des pieds de tomate à coups de rongeau. C'est le véritable bruit de bottes de l'inique Vème République. C'est le non-lieu pour la mort de Rémi Fraisse. C'est la tête d'Amjad qui tombe dans un silence estival et médiatique de mort. C'est le député Ruffin qui insulte la mémoire d'Adama. C'est la Corse sans CHU. Voilà, donc c'est pour moi un vrai symbole de d'une défaillance, euh, de quelque chose qui ose se présenter comme une république mais qui n'en est pas, qui n'est qu'une monarchie par élection. Donc je retente d'entrer en direct, en contact avec Éric Pététain qui se trouve sur place à Notre-Dame-des-Landes, donc c'est reparti. Alors, tu, tu peux nous expliquer euh, le droit d'usage Alors le droit d'usage, ben, c'est très simple, c'est-à-dire une terre, on la met en valeur, on la, on la respecte, donc on en a un usage et à partir de là, ben, on, on a un droit de propriété qui est un droit naturel, le droit d'usage. Il euh, y a des gens on pourrait se référer à, à Élisée Reclus euh, qui faisait des différences. Bonjour, aussi. vous êtes sur la messagerie ah. 07 67 je retombe sur 02 la messagerie, 23 donc, euh... 64. Veuillez laisser votre message après Bonne le chance. signal. Sonnage. Non, c'est pas que c'est pas de Mais chance, c'est que je, je pense qu'il y a, a peut-être un, un petit problème sur place. Bon, ben eric c'est à nouveau Roger Nimot, Je vais euh, te rappeler euh, très bientôt, je pense d'ici une minute euh, ou deux, je pense que tu dois avoir un petit problème sur place vu qu'on s'est appelé aujourd'hui et qu'on s'était calé, donc voilà, bah, je te dis à tout de suite Eric, à plus. Ah, hein. Le contexte c'est que c'est euh, qu là. Il est peut-être quelque part euh, sur la ZAD, un endroit qui ne capte pas. Ah, non, justement, je... Euh, enfin, je... Il essaye peut-être de se rapprocher. Moi, moi je sais qu'il m'a dit que sur place à Notre-Dame-des-Landes, des il y avait à la fois parmi euh, oui. ceux qui s'appellent des écologistes radicaux, mais ça ne veut, veut rien dire, -dire il n'y a, a pas une violence dans cette radicalité. C'est-à-dire m'a dit que lui, il était avec des gens qui allaient chercher l'eau au puits, ils n'avaient pas d'électricité, donc il a fallu qu'ils recherchent son portable, qu'ils se préparent. Et il y a une partie de ces gens-là qui refusent les journalistes. Alors lui-même, Eric m'a dit qu'il était contre cette approche. Et moi aussi, je suis contre, parce qu'il ne faut pas confondre le journaliste et les médias. C'est-à-dire que les, les médias sont tenus euh, par des groupes financiers, par, par, des, par des gens qui déterminent effectivement une politique éditoriale qui n'a rien à voir avec le métier de journaliste. Et donc je, je crois que fermer, se fermer aux journalistes, en pensant se prémunir des médias, c'est faux, au contraire. Ça aura l'effet inverse, c'est-à-dire que on pourra croire que en refusant les médias, c'est les journalistes qui sont atteints. Et qui a, par exemple, a fait le plus de tort aux journalistes ben, c'est quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon qui les agresse, euh, qui se permet de les insulter, surtout ses rapports avec des élèves journalistes, parce que justement, il entretient cette amalgame que je trouve carrément d'extrême droite entre journalistes et médias. Et c'est ça aussi qu'il faut condamner. Le journaliste, ce ne sont pas les médias. Le journalistes, c'est un métier. Moi, je pense même que ça devrait être un sacerdoce, parce qu'aujourd'hui, les médias filtrent tellement l'information et la réduisent à l'actualité qu'aujourd'hui, être journaliste... c'est le boulot du journaliste, en fait. Voilà. Aujourd'hui, être journaliste, c'est un vrai sacerdoce, parce que pour pouvoir faire passer euh, l'information à travers les médias tels qu'ils existent aujourd'hui... Sans C'est la croix et la bannière. C'est pour ça que cette heure est importante, parce que c'est pour nous le moyen de laisser la parole sans filtre, en direct, à des gens qui... Qui vont porter leur voix. C'est pour ça que je vais rappeler bientôt. Donc, Éric, il est là-bas de, de, déjà depuis plus d'une quinzaine de jours. C'est pas son premier séjour à Notre-Dame-des-Landes. Il a, pour moi, c'est le père de toutes les AD parce que, à travers le tunnel du Son Port, il a lancé ce mouvement, justement, à la fois d'autogestion et d'auto-prise en charge par rapport à, à des problèmes locaux. Donc, il précède les AD. Et là, à Notre-Dame-des-Landes, bon, il a fait de nombreux séjours à Notre-Dame-des-Landes, et là il est retourné parce qu'il y a la perspective du 10 février, euh, où je crois que c'est un euh, administrativement la, la, la, le, le, le projet qui, qui a été enterré le 17 février en Conseil des ministres, mais... Ce qui est présenté comme une victoire n'en est pas une parce qu'Eric m'a dit que, en fin de compte, c'est en avril que risquent d'arriver les expulsions et c'est là où il faudra être très mobilisé, c'est au mois d'avril. Donc c'est pour ça qu'il va être important de l'avoir directement pour laisser cette parole directe à Eric et aux zadistes qui l'entourent. Donc je rappelle Eric, euh, il faut jamais se laisser démonter. Attends, je peux te demander un truc, oui. si est-ce que tu peux expliquer ce que tu as derrière toi Eh bien, Là, c'est ben, comme euh, toutes les semaines, euh, on a fait une présence euh, 19h à 20h euh, pour l'abolition immédiate et définitive de la peine de mort et universelle, qui n'est pas une chose euh, acquise vu que les principaux pays qui, euh, qui tuent euh, leurs citoyens, c'est la République populaire de Chine, euh, ce sont les états unis d'Amérique, euh, l'Iran, l'Arabie saoudite, enfin, ils sont tellement euh, nombreux, et il ne faut pas oublier non plus que dans le cadre de l'Union Européenne, euh, suite au traité de Lisbonne, eh bien, paradoxalement, les gens pensent que, notamment en France, euh, la peine de mort est définitivement abolie, alors qu'un des articles du traité de Lisbonne permet à chaque État membre de l'Union Européenne de rétablir la peine de mort de manière discrétionnaire, et notamment... Euh, je dirais, pour euh, tout ce qui est crime d'opinion, c'est-à-dire en cas d'émeute, de rébellion, euh, voilà. Donc euh, on est tout à fait dans ce cas-là par rapport à Notre-Dame-des-Landes, et donc je vais relancer un appel à Eric Petetta, en espérant cette fois-ci que je vais l'avoir au bout du fil. Donc voilà, ce sont les dates du direct, euh, en espérant qu'on va être enfin euh, en contact avec les zadistes sur place. Ah, bon signe, ça sonne, ça sonne. Bonjour, vous êtes eh la bon, je retombe sur la messagerie du 02-23-64. Veuillez laisser votre message après le signal sonore. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Allô Eric, c'est à nouveau Roger Niveau, donc où tu as du, où, là où tu es, tu ne captes pas, il y a un problème de réseau, parce que si ça se trouve, comme l'émission a été annoncée, il n'est pas impossible que techniquement, on ait fait en sorte que le réseau ne puisse pas fonctionner dans la zone où vous vous trouvez actuellement. » Donc, si tu, as, pour le direct, si, si, pour si tu as le moyen d'entendre mon message, essayez de vous déplacer pour être à nouveau dans le réseau, pour qu'on puisse vous avoir, parce que c'est ce que je craignais qu'il arrive, qu'on coupe une partie du réseau pour que vous soyez dans l'ombre. Voilà, parce que c'est très gênant, pour notamment une société, je crois, qui s'appelle Vinci. Donc, je raccroche, et puis je vais te rappeler tout à l'heure. Donc, effectivement, il faut bien voir que euh, on a confondu dans ce nuisible projet de plateforme aéroportuaire de Notre-Dame-des-Landes, euh, ce qu'on a tendance à appeler l'intérêt général, avec euh, des intérêts particuliers, notamment de grands groupes euh, de travaux publics, il faut bien le dire, et, et aussi de, de groupes euh, qui s'occupent de transport aérien et de tout ce qui tourne autour, ce qui fait qu'à la fin, ce projet qui a plusieurs décennies quand même, avant d'être enterré en tant que nuisible projet, euh, avait pris la tournure d'un montage financier euh, plus que d'une plateforme aéroportuaire. En plus, au niveau purement écologique, on le sait aujourd'hui, il faudrait plutôt euh, obtenir une régression du transport aérien parce que le transport aérien ça consiste à brûler du diesel parce que les kérosènes sont des huiles comme le, comme le diesel mais au lieu de les brûler au niveau du sol on les brûle à 11 000 mètres d'altitude en particules fines qui retombe. Et donc, c'est une pollution et une atteinte à la chimie de l'atmosphère extrêmement grave, ce qui fait que les, les plateformes aéroportuaires dans la région parisienne, donc qui dépendent ADP, Aéroport de Paris, je crois, pollue plus que tous les camions qui roulent en région parisienne. Et donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on masque. Et il y a encore un autre phénomène qui est masqué, parce que Nicolas Hulot prépare, bien sûr, et c'est même pas prépare, a mis en place une taxation au niveau de la taxe intérieure sur les produits pétroliers par rapport au diesel, qui est une taxation des contribuables, ni plus ni moins, vu que la réalité, c'est qu'au-delà des camionneurs, et des, et des particuliers qui possèdent des véhicules diesel, la plus grande pollution, ce sont les transports aériens et aussi le commerce international, parce que la majorité, pour ne pas dire la totalité, des bateaux porte-containers utilisent du fuel lourd qui contient en plus beaucoup de soufre, donc il y a un, un, un diesel extrêmement polluant, et ça constitue, je crois, 70 à 80 de la pollution atmosphérique. Donc si aujourd'hui, il fallait attaquer la pollution, il faudrait un se battre contre les pavillons de complaisance, qui serait le premier point, qui font que, par exemple, les armateurs en Grèce ne payent zéro impôt, parce que la crise en Grèce, il ne faut pas l'oublier. Si les, Grèce, les Grecs sont dans la merde, c'est parce qu'au niveau fiscal, euh, les armateurs ne payent rien, ne payent, ne payent pas d'impôts à cause des pavillons de complaisance. Donc faire tomber les pavillons de complaisance et après, effectivement, avoir une taxation planétaire sur les produits pétroliers touchant le fioul lourd. Voilà. Et à partir de là, effectivement, cette mesure-là aura un impact euh, écologique et climatique énorme euh, qui sera très différent de cette euh, taxe carbone qui en, qui, en fin de compte, est un moyen pour les grands pollueurs euh, d'obtenir des crédits et de détourner de l'argent public. On a, on a là aujourd'hui toute une politique qui se veut écologique, mais qui, qui est une politique fiscale, euh, euh, étatique, euh, qui n'a rien, qui, qui ne peut avoir aucune euh, conséquence positive sur la déforestation, euh, sur euh, la surpêche parce que n'oublions pas aussi que les bateaux de pêche utilisent ce, ce fioul lourd et, et utilisent des filets dérivants uti utilisent beaucoup de choses qui détruisent carrément euh, toute la faune et la flore halieutique et donc on est dans une situation où on déforeste, on détruit la flore et la faune des océans et après on essaie de faire croire que cette, manque, ce, ce, cette perte de biodiversité serait liée à un réchauffement climatique global. Alors que l'on sait scientifiquement que toutes les périodes de réchauffement climatique globaux qu'a connues la Terre, et Dieu sait si elle en a connu entre les glaciations, correspondent à chaque fois à une augmentation de la biodiversité. Donc aujourd'hui, on est dans une période de réchauffement avec diminution de la biodiversité. C'est donc bien que ce sont les activités industrielles et non leurs conséquences qui crée la perte de biodiversité. C'est parce qu'on déforeste, c'est parce qu'on surpêche que les espèces disparaissent. Ce n'est pas parce qu'on utilise des moteurs à explosion. Ces moteurs à explosion auront tendance à réchauffer le climat, et normalement, si le climat se réchauffe, et s'il n'y a pas de surpêche, s'il n'y a pas de déforestation, théoriquement, la biodiversité devrait augmenter. Donc aujourd'hui... Je vais aujourd poser une question. Oui Dans le monde que tu décris... Hop. Dans le monde que tu décris, donc tu parles de pollution, de, de transport, et euh, là on, la question que je voudrais te poser c'est par rapport à justement ce transport et cette pollution. Selon toi, si on arrête tout ce qui est transport, on fait tomber les pics de pollution alors, a... est-ce que ça ne serait pas le début d'une solution d'envisager de, d'arrêter, de se faire transporter par des véhicules qui nous polluent Alors, pour, pour en revenir, je vais répondre à ta question et en revenant à Notre-Dame-des-Landes. C'est-à-dire que le transport est un indicateur, comme la, comme le, la production de, de carton, un indicateur de la santé industrielle. Donc, on, nous sommes dans un monde industriel de production, et même de surproduction. Et le, le, le fond du problème, il est là. C'est-à-dire, est-ce qu'on va imaginer des sociétés post-industrielles, où le but ne sera pas de produire ou de surproduire, mais simplement de permettre l'assouvissement de certains besoins essentiels, ou est-ce qu'on va rester dans des sociétés où on va surproduire, par exemple, du sucre, avec, donc Avec On fait de la betterave à sucre, on met des intrants, on met des engrais, et après on fait des sodas euh, et qui sont très sucrés, donc les gens deviennent obèses, donc il y a des maladies cardiaques, donc on ouvre des centres hospitaliers pour les gens qui ont des maladies de cœur. Tout ça augmente effectivement le produit intérieur brut, mais crée le malheur de l'humanité. Et au-delà de l'humanité, des autres espèces animales, vu que l'homme est une espèce sur 1,8 million d'autres espèces terrestres. Donc ça aussi, on a tendance à l'oublier. On, on, on regarde l'humanité comme si l'humanité était le, le nombril du monde. Alors que l'humanité, elle a moins de quelques millions d'années, et la Terre a plus de 4 milliards d'années. Donc déjà, ça nous situe par rapport euh, euh, voilà, à notre environnement local. Donc je vais quand même réessayer, parce que je, je suis quelqu'un d'extrêmement de, têtu, de rappeler mon ami Eric, parce que je pense que s'il a réussi à avoir le message euh, il se sera peut-être déplacé euh, pour voir si on peut contourner euh, une espèce de blocus hein, on va appeler ça comme ça donc euh, on réessaye de contacter Eric Pététain sur place à Notre-Dame-des-Landes normalement je crois que il y a Muriel, sa fille adoptive qui l'a rejoint euh, depuis, depuis le sud euh, et qui est arrivé ce soir donc euh, je, je sais qu'il m'a dit qu'ils étaient dans Bonjour, le... vous êtes sur non, la Je retourne sur un message. Donc là je vais couper. Et donc normalement ils sont dans Je vais essayer. Non, elle a plus elle a plus de portable. Le, les... ils sont dans l'est de notre dame des landes Donc il m'a expliqué que il à chaque fois, donc en de, en 2012 euh, quand il y a eu les, les grands rassemblements, il y a eu une unité énorme, justement, entre l'ensemble des opposants euh, au nuisible projet de plateforme aéroportuaire de Notre-Dame-des-Landes. Donc il faut bien voir que ceux qui sont présentés comme des pseudo-terroristes, qui sont en fin de compte que des, des écologistes sans titre de propriété, euh, ont toujours eu une solidarité totale avec euh, les autochtones, qui défendaient leur, leur titre de propriété par rapport à, à un projet qui n'était pas un projet lié à l'intérêt général. Donc ce qu'espère le gouvernement actuellement suite à sa décision du 17 février, c'est casser cette solidarité. C'est-à-dire faire en sorte, c'est pour ça qu'en en envoyant euh, le député européen José Beauvais, donc déjà député européen alors qu'on sait que le peuple français a, a bouté le 29 mai 2005 par référendum, euh, ce projet d'Union Européenne euh, que ensuite les députés euh, ont, ont ratifié contre l'avis du peuple en 2008 euh, au moment de la présidence de Nicolas Sarkozy qui n'a pas été pire que Hollande et qui n'est pas pire que Macron qui est simplement un président de la Ve République et eh bien on se rend compte qu'aujourd'hui on veut nous faire croire que le problème de Notre-Dame-des-Landes est réglé alors que le fond du problème est réellement euh, un problème d'aménagement du territoire et surtout un problème lié aux fondations même de la République. Quelles sont ces fondations C'est le droit. Et dans le droit, il y a la propriété. Et la propriété, c'est aujourd'hui ce qui empêche le monde nouveau de naître. C'est-à-dire a un monde ancien, un monde de, de notables, dont certains euh, sont gros actionnaires d'entreprises transnationales. Donc ces gens-là euh, vivent du travail, mais du travail des autres, parce qu'ils sont actionnaires, donc ils, ils touchent des dividendes. Et aujourd'hui, pour toucher des dividendes, on peut casser l'économie réelle. C'est-à-dire, euh, il y a quelqu'un qui est très connu, qui s'appelle Bernard Tapie, qui, qui a fait toute sa carrière là-dessus, hein, qui a été promu par François Mitterrand et par les socialistes. C'est un type qui reprenait des entreprises, hein, et puis comme, euh, il dégraissait... Hein, ils licenciaient les cadres, les trucs, les machins. Et puis, ben, une fois que ça dégageait du profit, ils revendaient. Ils se mettaient ces euh, stocks-options dans la poche. Et puis, passaient euh, à une autre prédation vis-à-vis d'une autre entreprise. Donc, ces prédateurs euh, spéculateurs qui nous sont présentés comme des, comme des espèces de génies de la finance et de l'industrie euh, font un mal énorme au peuple. Et ils sont... Ces nuisibles-là sont partout. Ce n'est pas particulier à la France. Je dirais que jusqu'à présent, la France s'est même plutôt bien défendue contre ce genre de, de prédateurs. Mais aujourd'hui, ces prédateurs ont une politique mondialisée qui fait que euh, l'ensemble des, des gens qui participent aux institutions des pays sont obligés de collaborer avec ces politiques. Je m'explique. Par exemple, il va y avoir des échéances électorales en 2019. Eh bien, de l'extrême-gauche à l'extrême-droite, ils ont tous des candidats pour devenir députés européens. Alors que le peuple français a refusé le principe même de l'Union européenne. L'Union européenne est nucléariste, militariste, il ne faut pas oublier qu'elle soutient une guerre à l'intérieur de l'Europe depuis 2014 avec les états unis d'Amérique en Ukraine qui a déjà fait plus de 10 000 morts. Elle finance indirectement Mikhail Saakashvili qui est un criminel contre l'humanité. Elle, elle a financé euh, la déstabilisation de l'Irak, de la Libye, de la Syrie qui a échoué. Qui a échoué. Mais attention, ne nous réjouissons pas. C'est-à-dire qu'effectivement, soutenir des nazis en Ukraine contre le fascisme de la Fédération de Russie, il n'y a pas de quoi se réjouir. C'est-à-dire que moi je dis quand les requins se mangent entre eux, euh, les petits poissons sont pas à la fête. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate Eh bien, on constate que cette stratégie de la division, c'est-à-dire qu'on te dit « Où tu es pour Trump ?» Et donc, tu es contre Poutine. « ou tu es pour Poutine Tu es contre Trump. » C'est faux. Ça n'existe pas. Quand on est contre Trump, on est contre Poutine. Parce qu'on ne peut pas choisir un impérialisme pour un autre. Et donc, aujourd'hui, on voudrait nous faire croire qu'on doit obligatoirement choisir un impérialisme, alors que ceux qui choisissent la paix ne peuvent pas choisir l'impérialisme. Parce que l'impérialisme, c'est ce que disait euh, euh, une semaine avant d'être assassiné euh, Jean Jaurès, il a dit « le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l'orage » alors oui, il aurait dû plutôt dire l'impérialisme parce que malheureusement le capitalisme est une forme d'impérialisme mais aujourd'hui on a l'impérialisme chinois on a l'impérialisme occidental qui est représenté par les états unis d'Amérique et par l'impérialisme de la fédération de Russie et on a aussi d'autres formes d'impérialisme qu'on aimerait éviter leur survenue mais qu'est-ce qui s'est passé pendant des décennies on a financé des guerres entre l'Iran et l'Irak pour éviter qu'il y ait une puissance régionale qui se crée. Donc, quand l'Irak devenait trop forte, on donnait des armes à l'Iran. Quand l'Iran devenait trop fort, on finançait plutôt l'Irak. L'idée étant de diviser, parce que, comme Michael Vell l'a dit, diviser pour mieux régner. Eh bien, à Notre-Dame-des-Landes, après la pseudo-victoire euh, du 17 février, L'État français, l'État-nation français, essaie de diviser les zadistes entre ceux qui ont des titres de propriété et ceux qui n'en ont pas. Et moi, je crois que la vraie victoire, et c'est pour ça que j'ai voulu cette émission ce soir, en espérant donner la parole aux zadistes, et visiblement, je vais refaire quand même une tentative. Mais peu importe, on parle, on est en plein dans le sujet. C'est-à-dire, même si moi, je ne suis pas sur place, même si moi, je ne suis pas zadiste, j'ai fort bien compris euh, quel était l'enjeu de la chose. J'ai fort bien compris pourquoi ce, ce mercredi matin du Conseil des ministres, on a eu notre ami Georges Louis qui a, qui a vu débarquer chez lui euh, euh, la police, euh, cagouler et tout ça pour, euh, pour l'arrêter, pour, pour terrorisme. Il est venu en parler il y, a, il, y a, il y a deux semaines. Il y a la volonté de criminaliser. Donc aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'il y a des pense, bons hadistes et des mauvais hadistes. Voilà. — D'après ce que j'ai retenu, je pense, et puis par rapport à ce qu'il a dit aussi, c'est qu'en fait, le moindre, la moindre opposition est considérée comme de la terreur de la part de ceux qui nous gouvernent. C'est-à-dire je proteste, je suis un terroriste. Je conteste, je suis un terroriste. Ce que je fais là, par exemple, là, je vous présente, c'est juste un tract sur lequel on explique notre position contre la peine de mort par rapport à un jeune saoudien. Euh, ben, on considère, je parle de, les, euh, de tout ce qui est étatique, comme des terroristes, puisque on s'oppose à quelque chose euh, qui nous est plus ou moins imposé. Enfin, qui nous est imposé quand même. Qui nous est complètement imposé. Voilà. Mais, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c cette cinquième république, moi c'est ce que j'ai dit, parce qu'il y a tout plein de gens qui se préparent à à fêter, comme ils fêtent le 17 février, soi disant, euh, on a abandonné le musique-projet de, de Notre-Dame-des-Landes, mais ben, il y a des gens qui se préparent à fêter mai 68. Mai 68, ça a été le moyen pour les États-Unis d'Amérique qui subissent une, une défaite cuisante au Vietnam, euh, n'oublions pas quand même que le Vietnam, c'est l'Indochine, hein. euh, ils, ils, ils subissent une défaite cuisante au Vietnam, et ils vont transformer cette défaite en une victoire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire ils se sont aperçus, à cette période-là, que tous leurs services d'information qu'ils avaient fondés pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, eh bien il fallait qu'ils le remanient complètement. Il fallait qu'ils qu arrivent à transformer une défaite militaire en une victoire propagande, de propagande. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en mai 68 C'est qu'ils ont réussi à éloigner du pouvoir euh, un militaire de type rétrograde fasciste et nationaliste qui s'appelle le général de Gaulle pour le remplacer par euh, des, des gens de son entourage qui étaient pour l'American way of life et donc pour cette société de consommation en outrance euh, n'oublions pas quand même je crois que c'est la femme de Pompidou qui a beaucoup d'actions dans la grande distribution de, tous les politiques ont fait des carrières en France parce qu'ils donnaient à, à, à des enseignes de grande distribution, que ce soit Leclerc, Carrefour ou autre, ils donnaient des hectares, on établissait ces grands centres commerciaux, et, et, et tout à coup, eh bien, les petits commerçants disparaissaient, ils ont transformé le, le tissu social de la France en le détricotant, en le détruisant, dans l'objectif de la société qui est celle d'aujourd'hui. Et tout ça s'est passé dans le cadre de quoi De la constitution de la Ve République, qui est une constitution terroristes fascistes mis en place suite à un coup d'État. Il faut bien voir qu'en mai 58, tu as des militaires comme Salan, euh, ils vont carrément envoyer des groupes de parachutistes sur la Corse, donc ils prennent Ajaccio, ils tiennent la Corse, ils, tiennent la Corse, ils font un coup d'État en Corse, euh, en Algérie, et à partir de là, qu'est-ce qu'ils font Ils appellent au retour du général de Gaulle. Et c'est ce retour du général de Gaulle qui va écrire cette constitution militaire qui est une monarchie par élection qui va instituer, institutionnaliser, euh, le régime de la Vème République. Et, paradoxalement, il faut que le peuple, les peuples algériens et les peuples français, parce que moi je dis les peuples algériens les peuples français, parce que je sais qu'il y a des Kabyles, je sais qu'il n'y que a pas un peuple algérien et qu'il n'y a pas un peuple français, je, je suis un peu au courant, il y a des, il y a des Corses, il y a des non, Basques, il y a, de il, y a, il y a des Catalans, je parle des cultures. C'est-à-dire que si on a réussi une uniformisation par le, la langue vernaculaire, euh, on n'a pas réussi cette uniformisation des cultures. On le voit bien euh, euh, en Bretagne justement, Notre-Dame-des-Landes, notre quand il s'agit de, de la taxe carbone et, et de ces portails pour les camions, eh bien les Bretons se sont opposés et puis la société qui voulait se mettre 30% de l'impôt dans la fouille, eh bien ils ont été boulés. Ils ont été boulés. C'est la même chose que quand, quand il y a des lobbyistes qui ont voulu imposer euh, des éthylotests à l'intérieur des véhicules. Moi, j'ai dit, je suis d'accord, à une seule condition, c'est qu'on impose à tous les curés d'acheter une boîte de préservatifs. Parce que moi, personnellement, je ne bois pas d'alcool et je ne vois pas pourquoi j'aurais dû acheter des éthylotests et les mettre dans ma voiture, sans être en contravention, alors que je ne bois pas d'alcool. Donc, on arrive à des contradictions constitutionnel et aujourd'hui... pas curé non plus on, Je suis pas curé non plus. Et aujourd'hui, on, on nous parle de démocratie, alors qu'il y a des découpages électoraux. Est-ce qu'il y a... Combien est-ce qu'il y a de Français qui savent qu'il y a des députés ils sont élus avec 100 000 voix et d'autres avec 300 000 voix Ça veut dire qu'il y a des députés qui valent trois fois moins. Et donc, on est dans cette situation où... 17% du corps électoral est capable d'avoir 54% des députés à l'Assemblée nationale. Donc ce n'est pas une Assemblée nationale, c'est une Assemblée potiche, c'est une Assemblée d'enregistrement d'un roi qui, qui a plus de pouvoir qu'aucun roi n'en a eu jusqu'à présent. Louis XVI n'avait pas sous le doigt la possibilité de carboniser femmes et enfants et de polluer pour des dizaines de milliers d'années des territoires immenses. Non. Par contre, le petit cron, parce que c'est comme ça que je l'appelle, hein, il ne faut pas qu'il m'en veuille, je suis son aîné largement, et puis j'estime que, voilà, avoir été formé au sein de certains groupes bancaires euh, ne le prédispose pas à avoir euh, une forme d'empathie que moi-même j'ai développée. Donc ce petit cron, ce petit bandit, cette, cette racaille en costume trois pièces, eh bien, il est... Il est emblématique de ce qu'est la Ve République où, où des espèces d'avocats de, marchands de bagnoles du style Nicolas Sarkozy ou d'hommes d'appareil euh, euh, mielleux, fiez-le à la François Hollande sont capables de, de, de, de, de faire leur chemin, de, de, de, de trouver leur lit et même, ça va beaucoup plus loin, cette Ve République a permis qu'un parti fascistes deviennent officiellement parti fasciste, mais même que chacun, avec ses impôts, paye, paye pour le Front National. Et ça, il faut bien voir, c'est ignoble. Et donc cette 5ème République est ignique, elle est ignoble. Elle a tout à voir avec une monarchie, rien à voir avec une République. Mais la République est dévoyée partout, parce que je crois, il me semble, qu'elle est populaire en Chine, République populaire de Chine qu'elle est démocratique au Congo, République démocratique du Congo. 6 millions de morts, le coltan, nos téléphones portables, nos écrans plats, euh, République islamique en, en Iran. Donc c'est quoi cette République euh, euh, Ça un, pro répu un problème global selon c Pour moi, c'est une dénaturation. Dès le départ, la République, qu'est-ce que c'est La République, c'est une société élitiste euh, à Athènes, ou les hommes, surtout pas les femmes, parce que quand même, on va, quand même dans la cité, est-ce qu'on va laisser les femmes décider Surtout pas les esclaves, surtout pas les étrangers. Hein Le vote des résidents. La gauche française, elle a été combien de fois au pouvoir, combien d'années Vote du résident, il n'est pas constitutionnel. Le 49-3, il est toujours en place. C'est quoi cette gauche C'est de la merde. C'est de la merde. C'est-à-dire que euh, Mélenchon est un réactionnaire de droite estampillé de gauche. Mais c'est quoi C'est la vraie gauche nationale française, celle qu'aime qu l'anarchiste Yannick Ulantas, cette petite gauche nationaliste. Lui, c'est un nationaliste euh, franco-grec. Voilà, donc, euh, euh, il est anarchiste, mais à la veille des élections, il appelle à, à, à voter insoumis, parce que c'est l'insurrection par les urnes. Mais le changement n'a jamais lieu ni dans les urnes, ni dans la rue. Le changement, il a lieu quand on comprend les choses. Et d'où vient le problème Le problème, c'est qu'on peut accaparer c'est une république de bourgeois, dès le départ, mise en place par des bourgeois, pour pouvoir pour accumuler pour pouvoir accumuler les biens fonciers, la terre, le vrai pouvoir, et après disposer d'une main-d'œuvre quasi gratuite. Et donc là, on s'avance euh, vers la dématérialisation du travail, euh, et après on va faire disparaître L'argent liquide pour que tous les gens soient sur des comptes numériques qu'on peut escamoter, je te prends 10% là-dessus, je le fais directement, il me suffit de taper sur un clavier. On rentre vraiment dans, dans des systèmes dictatoriaux euh, globaux dans lesquels le, même le mot de citoyen devient presque insultant. Parce que citoyen, à l'origine, c'est le droit de citer, donc à la fois c'est quelque chose, moi je trouve, d'assez réactionnaire, parce que tu es de la cité, t'es pas de la cité, tu vois, c'est un, un droit, euh, voilà. Et donc, c'est ça la République. La République est une idée euh, réactionnaire antique qui avait comme pendant la tyrannie. Donc tu avais le choix entre la République ou la tyrannie. C'est vrai que dans l'Antiquité, j'aurais préféré vivre avec droit de cité en tant qu'homme, dans une république grecque que dans une tyrannie. Mais aujourd'hui, la république c'est quelque chose de complètement dépassé. Donc on ne doit pas aspirer à une sixième république. Surtout pas. On doit aspirer à la fin de la République. On doit aspirer à un nouveau système. Et ce nouveau système, il peut s'établir sur quoi Sur de nouvelles bases. Et quelles peuvent être les nouvelles bases Eh bien, c'est justement l'accès à la terre. C'est la responsabilisation du citoyen. C'est produire sa nourriture, produire son énergie, avoir, avoir des maisons qui, qui, au lieu de consommer des produits pétroliers, vont produire de l'énergie. Il faut développer le solaire passif. C'est un peu l'exemple le de Notre-Dame-des-Landes. Exactement. Et aujourd'hui, ces laboratoires, enfin, je un peu je oui, mais ce, ils sont, la bonne ils qu'on dit radicaux écologistes, ils sont déjà dans le monde de demain. Éric Pététain est déjà dans le monde de demain. Ces gens-là sont déjà dans le futur. Mais tous ces réactionnaires veulent empêcher le futur de naître. Donc, il est important de criminaliser. Ce futur qui est déjà là, qui n'est pas à venir. Je ne suis pas dans l'insurrection à venir de Julien Coupa, qui est un formidable livre que j'invite les gens à lire, parce que Julien Coupa est quelqu'un d'intelligent, qui doit être réhabilité. Parce qu'aujourd'hui, Julien Coupa et ses amis, ils sont encore dans les emmerdes de la justice. C'est ignoble, On a voulu créer une pseudo-ultra-gauche. Et aujourd'hui, on refait le même coup avec les mauvais hadistes. Et là, les mauvais à je ne peux même pas les joindre par téléphone, je vais réessayer une fois, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'infiniment pourri dans cette 5 République, et à force de le dénoncer, on en fait même la démonstration. Donc on réessaye de joindre Éric Pététain sur place à Notre-Dame-des-Landes pour essayer d'entendre le son cloche de ceux qu'on veut faire taire et criminaliser. Et oui, je, je, je crois quand même, parce que j'ai réussi à l'avoir en journée, on s'est bien calé, il, a, il avait rechargé son portable. Je pense, Bonjour, vous oui, êtes oui, il y a vous eu, eu. Je, je pense qu'il y a eu, euh, que ça inquiète, on n'aime on aime pas trop, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on n'aime pas la voix hétérodoxe. C'est-à-dire que euh, ce, le monde devient univoque, non pas, non pas parce que les gens n'ont pas d'idées, non pas parce que les jeunes journalistes, on a ici une élève en école de journalisme que je, que je tiens, moi je tiens, je veux, est-ce que qu'on peut te montrer Voilà. Donc on a une élève en, en, en école de journalisme et c'est très intéressant, je vais laisser parler un petit peu, parce que moi j'ai vu Jean-Luc Mélenchon euh, dire pique-pendre à des élèves qui en fin de compte sont restés en, charmants et extrêmement intelligents en réaction, c'est-à-dire ils auraient, ils auraient pu se sentir violemment insultés, ils sont restés journalistes, Ils sont restés froids, ils ont dit « mais pourquoi est-ce que vous me traitez de cervelle d'oiseau ?» parce qu'il a traité de cervelle d'oiseau un jeune journaliste, et je trouve ça assez ignoble. Toi, par rapport à l'école que tu fais, par rapport au métier que tu, que, que tu veux exercer professionnellement, quel est un petit peu ton sentiment actuellement Qu'est-ce quel, quel voilà, qu que tu ressens par rapport à cette profession que tu as envie de faire et la configuration actuelle des journalistes bah, euh, je suis d'accord avec ce que vous dites que c'est une vraie inquiétude dans les médias que les propriétaires sont. Euh, bah déjà, il y a peu de propriétaires, le pouvoir est centralisé. Et euh, comme vous avez dit, le métier du journaliste, c'est d'être indépendant, d'informer. Ce qui, euh, du coup, il y a un conflit avec cela et euh, le but des groupes de médias qui est de faire de l'argent. Donc c'est un problème. J'espère avec l'internet ça permet de donner plus de pouvoir aux citoyens, peut-être de monter leurs propres euh, euh, leur, leur propre médias indépendants mais euh, en termes de l'avenir euh, je, je pense que ça va être très difficile de, de combattre Merci. cela et donc il faut trouver un modèle économique qui, qui, qui, per, qui permettrait un, un, un vrai journaliste indépendant parce que ce modèle il n'existe pas vraiment encore on a des chaînes thématiques comme Oshoya TV mais bon, euh... si, il y, y a des médias publics voilà. Euh, mais un bon début. mais ouais. donc, qu'est-ce que tu penses des, des réformes qui ont lieu euh, actuellement, je crois, en, en, en Italie ou, ou en Suisse? Je suis on... pas encore... Ah non, mais on essaye de réformer la redevance pour justement faire disparaître les médias publics pour qu'il n'y ait plus que des médias privés. Parce que euh, on le voit bien, Macron ne jure que par que par la presse gratuite, qui est qui est tout sauf une presse indépendante, vu que la presse gratuite c'est quoi C'est la presse offerte aux annonceurs. Parce que le, le papier et l'encre ont un prix et le travail d'un journaliste a un prix, le rédactionnel. Et donc, euh, distribuer gratuitement un journal, euh, c'est impossible s'il n'y a pas quelque part quelqu'un qui finance. C'est clair, je ne suis pas en courant avec six personnes de en suisse, euh, mais c'est clair, il faut une multiplicité de, de médias pour avoir de différents points de vue. Et aussi avec de, la, la publicité. La but de, le but de la publicité, c'est de financer les médias. Alors que euh, quand les médias, ils ont de moins en moins de lecteurs, c'est un vrai problème, c'est une crise de l'industrie, le financement. Donc, euh, ils doivent trouver leur argent quelque part et malheureusement, ça peut venir des annonceurs euh, qui, qui euh, mettent en danger cette indépendance journalistique. Donc, je ne sais, je ne sais vraiment pas euh, comment, euh, comment résoudre ce problème. Euh, voilà. Mais l'important... Moi, moi, je, je pense que l'important, quand il y a un, un problème, c'est de le Poser, parce que quand la question est bien posée, la réponse ne va pas tarder à venir. Et aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est-à-dire que no notre système crée des problèmes et apporte ses solutions. Donc on le voit bien, Notre-Dame-des-Landes, c'est le système a créé le projet, le nuisible projet, et aujourd'hui, c'est cet État qui a créé le problème, qui est obligé de se rétracter, qui apporte ses propres solutions à travers des, des gens comme José Bové, député européen, donc qui, qui est complètement dans le système euh, qu'ont qu refusé les Français par référendum en 2005, et il vient, en fin de compte, euh, séparer le bon grain de l'ivraie en expliquant qu'il y a des bons hadistes et des mauvais hadistes, et qu'à et que, la limite, s'il y a une violence vis-à-vis -vis des expulsions, cette violence sera, comme l'a déjà dit Mélenchon, une violence légitime. Alors, la légitimation de la violence à travers la légalité, à travers la propriété, à travers l'acte notarial, est-ce que c'est pas justement la définition même de l'État bourgeois Est-ce qu'on n'est pas là dans les bases même de l'État bourgeois Parce que moi, je me souviens, ce député européen, José Bovet, se présentant comme éleveur de brebis, je te jure, se présentant comme éleveur de brebis, face à une assemblée d'écologistes, enfin, d'écologistes européens et verts, a osé dire que, ben, discrètement, hein, si tu mets un petit coup de fusil dans le loup, c'est pas plus mal que ça, alors que le loup est, une, est théoriquement une espèce protégée au sein de l'Union européenne. Et donc, ce type, en tant que député européen, s'est permis, euh, publiquement, de dire qu'après tout, euh, tirer sur le loup, sur le plateau du Lerzac, s'il réapparaissait, il fallait faire juste ça discrètement, mais c'était plutôt une bonne chose. Donc on, on a là cette violence, cette violence du notable, cette violence du bourgeois, qui, qui n'est même, même plus masquée, c'est-à-dire qu'elle euh, est, elle est légitimée. Donc je pense que Macron se frotte les mains d'entendre un José Beauvais qui vient avec son plan tout ficelé, pour l'après euh, Notre-Dame-des-Landes, et c'est pour ça que je suis assez triste de ne pas réussir à joindre Eric et, et, et les zadistes, parce que on n'aura on on on que le son de cloche euh, du système et de ceux qui gravitent autour du système et qui sont prêts dès 2019 à se représenter à vos suffrages donc qu'est-ce que nous allons faire Eh bien, nous allons rester chez nous nous n'allons plus voter moi ce que j'espère, c'est qu'aux prochaines élections européennes en France, pays qui a refusé l'Union Européenne eh bien les gens vont rester chez eux et qu'il y aura au moins 80% d'abstention, et je le dis franchement aux insoumis aux pseudo-écologistes « Si vous mobilisez sur des candidats, eh bien moi et mes amis, on va tout faire pour que vous vous en preniez plein la gueule, bande d'enfoirés !» Je question. le dis très clairement, ce sont, ce sont des méthodes d'enfoirés. On doit boycotter complètement cette Union européenne, c'est elle qui détruit les services publics, c'est elle qui détruit le, le tissu social. On doit au contraire aller vers les solutions, les solutions du futur, qu'est-ce que c'est Eh bien c'est simple la pêche, la surpêche, elle vient de quoi Satellite qui repère le poisson. Sonar qui repère le poisson. Filet avec des mailles de plus en plus petites. Bateaux à moteur, avec, euh, bateau à moteur qui, qui, peuvent, euh, qui peuvent partir des mois, qui ont des cales où on congèle le poisson. Eh bien, à partir du moment, où on dit bateau en bois, moteur uniquement en cas de tempête pour rentrer au port, travail à la voile, euh, Groupe froid, mais uniquement pour une telle ou telle période. Interdiction du sonar, interdiction des aides radars, euh, juste la, la météo par satellite. À partir de là, on va s'apercevoir que la surpêche va disparaître. Euh, les anchois vont commencer à reprendre une certaine taille, de même que les tons. Peut-être même qu'un jour, on pourra, euh, pour ceux qui aiment manger du thon rouge, remanger du thon rouge. Tout simplement, c'est qu'il y a une pression anthropique. Il y a une pression industrielle. Parce que ce n'est plus de la pêche, c'est de la pêche industrielle. Il faut comprendre qu'il y a des régions d'Afrique où il y a des pirates. Et vous savez pourquoi il y a des pirates dans ces régions d'Afrique Eh bien, C'est parce que la pêche industrielle japonaise et européenne est venue épuiser la faune halieutique. Et donc les pêcheurs locaux et leur famille mourait de faim. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont rançonné les cargos qui passent de notre commerce international. Donc les mecs, ils ont pris leur barque, et puis un petit fusil, et puis vas-y, on va rançonner les bateaux pour survivre, bordel de mer, pour survivre. Voilà, voilà le monde, le monde du terrorisme, qu'on nous présente comme du terrorisme, il est financé, il est lié aux activités des transnationales et au commerce international. Il est, il est lié aux états-nations. Et quand je, je reviens à, à notre ami, là, Ali hein, et à notre ami Amjad qui a été décapité le 11 juillet dernier. Amjad a été décapité et son corps a été ensuite crucifié en public jusqu'à pourrissement des chairs. Eh bien... L'ensemble de la classe politique française est responsable de cela, et elle est responsable de ce silence estival autour de cet assassinat, c'est ignoble, l'Arabie Saoudite est le premier client des marchands d'armes français, le premier client des marchands d'armes français, voilà, euh, Bouygues, Vinci, ils travaillent avec le lobby nucléaire, ce sont des gens qui, qui gravitent autour de tout, tout ça. Il faut, faut, faut voir aussi euh, Vinci, Bolloré, euh, euh, tous les ports de Côte d'Ivoire. L'armée la, française a, a éloigné un président euh, ivoirien euh, du pouvoir. Il euh, ne faut pas l'oublier. Donc non, nous n'avons aucune leçon de démocratie à donner à personne, vu que nous ne sommes plus une démocratie. La France n'est pas une démocratie. La France est un régime monarchique par élection. C'est même pas une monarchie constitutionnelle. Parce que cette constitution... Elle est vide. Elle est vide, elle est nulle et non avenue. Aujourd'hui, une voie n'est pas égale à une voie. Tout dépend où tu habites. Moi, chez moi, j'ai voulu envoyer 20 euros à un ami qui était dans la merde pour mettre de, de, de, de, de, de l'essence dans son scooter parce qu'il avait réussi à trouver un boulot. et eh bien, le préfet a interdit à la poste que je puisse transférer. Euh, du 9-3, hein, du 9-3, 20 euros vers la région de Dax. Je n'avais pas le droit. Et la postière m'a dit, oui, mais si vous l'envoyez en Algérie ou au Maroc, vous pouvez, mais à l'intérieur de la France, vous ne pouvez pas. Qu'est-ce que c'est que ça que des préfets qui se permettent de donner des ordres à une compagnie privée, la Banque Postale, pour empêcher, pour faire en sorte que un citoyen de la Seine-Saint-Denis soit une espèce de sous-citoyen Tu fais quoi, toi, Coquerel, espèce d'insoumis de mes deux Hein, tu t'occupes de quoi Tu t'es fait élire dans la première circonscription de Seine-Saint-Denis Va te faire foutre. Va te faire foutre, tu t'occupes de rien. Tu t'occupes de rien. Aujourd'hui, il y a des sous-citoyens. Aujourd'hui, on tire un, un jeune à Épinay-sur-Seine d'une balle dans la tête. La police lui tire une balle dans la tête. Point barre. C'est comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait ben, Il crève. Parce qu'on a, on a la tête dure en Seine-Saint-Denis, mais quand même, les balles, ça ne le fait pas. Et ben voilà dans lequel monde on vit. Voilà. voudrais sur ce que tu tiens, en fait, ce que tu nous montres, c'est une réalité, on est bien d'accord. C'est une situation qu'on connaît bien. Alors c'est une réalité, c'est-à-dire que le, Ali là, avec euh, Daoud et Abdullah, eh bien lui, euh, tous les jours euh, que le bon Dieu fait, depuis des années, il est dans une cellule, dans une prison à Riyad. Alors qu'est-ce quel qu'il quel, quel, qu qu a fait comme crime Parce que quand même, être, être, être privé de liberté euh, dans, dans une cellule... C est, c est, il faut avoir fait quelque chose d'abominable. Il a participé à des manifestations. Alors c'était pas contre la loi travail, c'était au moment ce qu'on a appelé le printemps arabe, c'est-à-dire la vaste manipulation euh, qu'ont fait les États-Unis d'Amérique avec la NSA et la CIA et, et les réseaux sociaux pour faire croire aux Tunisiens, à tous les gens qui vivent dans le Maghreb ou dans des pays arabes, qu'ils allaient pouvoir se débarrasser des immondes dictatures. Mais moi, je sais qu'en Égypte et en Tunisie, et ben les Égyptiens et les Tunisiens ils en sont venus du printemps arabe. Ils aimeraient bien se débarrasser en Égypte de Sissi, l'immonde dictateur, l'autre salope qui a fait un coup d'État, qui, qui tue des femmes, qui tue des, qui tue des hommes. Et avec lesquels on commerce, Hollande et Macron, on commerce, on en vend, on en vend des rafales, on en vend des rafales. Hein C'est ignoble. Ce que, par rapport à ce que tu tiens, tu en as parlé tout à l'heure. le du doigt. Euh, il y a une inscription à propos de Amjad. Oui. Repose en paix. Ah ben, Am Amjad, le 11 juillet dernier, euh, dans l'indifférence générale des médias français il a été euh, décapité. Est on, on est venu le chercher un matin dans sa cellule avec trois autres personnes. Donc il y, y avait eu, je crois... des. Comment tu l'as su Alors, comment on l'a su, on, on l'a su par l'intermédiaire de gens qui vivent en Arabie Saoudite, parce que ce n'est pas les médias français qui nous en ont parlé. Et Mais donc. D'après on... toi, on a eu zéro information sur ce. Son... Zéro, zéro. Zéro. Décapitation, non, jade, non, non, jade, non, non, jade, non, parce que. Côté occident, oui, dire. non, mais à ce moment, à ce moment-là, il y, y, y avait eu, il y avait le salon euh, du Bourget, euh, donc il y, y avait, euh, on faisait les démonstrations de, de missiles et d'armes, euh, ça tombait assez mal, et il y avait des publicités en garde du heure pour euh, le groupe Safran qui cherchaient des techniciens, et, et, et voilà, donc il y avait des, il y avait des belles affiches. Pour pourquoi je te parle de ça Parce que l'événement, nous, on est au courant, il a bien eu lieu, et donc il y a eu euh, ce qu'on appelle une dépêche. La dépêche, oui. elle a été envoyée à toutes les ordres, enfin à tous les États, oui. justement pour alimenter ce que tu disais tout à l'heure, les médias, la presse, etc. Bien sûr. On est quand même au courant de, le, de la situation, ce qui s'est produit il y a une partie de l'information qui a été euh, transmise, euh, voilà. mais euh, du coup, globalement, elle a été noyée dans ce que tu viens de dire. Alors oui, après, c'est ce qu'on appelle les choix éditoriaux. C'est-à-dire que euh, toutes les l'AFP euh, ou Reuters, toutes les agences de presse, envoient toutes les dépêches. Donc on, on les on les reçoit, toutes les rédactions Donc les reçoivent. sûr que l'information. Bah, le, le, le, le Parisien, tous les journaux ont reçu la, la dépêche. Euh, quatre exécutions en Arabie Saoudite. On sait même que c'est lié que le pouvoir saoudien a, a effectué ces exécutions en représailles parce qu'il y a eu des, des policiers euh, saoudiens qui ont été tués par un groupe. Donc on en prend quatre dans, en prison et on les tue euh, comme. Fait Faisait un petit peu les nazis au moment de la résistance, c'est-à-dire que on, on, on prenait des otages et on disait voilà si les si les gens qui ont, qui ont tué euh, les se dénoncent pas et eh bien on en met 10 contre le mur et on les tue voilà et donc c'est une politique euh, nazie voilà donc on collabore. c'est dans dans ah, le c'est le monde d'aujourd'hui euh, euh, bien Stoli. sûr mais après, elle est traitée fait... traité et maltraitée. Nous, on est au courant, mais apparemment, dans la presse les médias on connaît, on Mais, mais c'est la même chose que ce qui se passe actuellement à Notre-Dame-des-Landes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médias ont communiqué uniquement sur l'abandon du nuisible projet... Mais quand il s'agit de parler des conséquences, on laisse la parole euh, à José Beauvais, on laisse la parole euh, au gouvernement et on évite et on fait tout pour que les gens qui ont un véritable message à porter et qui ont porté sur leurs épaules la lutte de Notre-Dame-des-Landes du côté des, des autochtones, hein. c'est-à-dire que moi, je, je, je, je, à aucun moment je ne vais cracher euh, sur les agriculteurs de Notre-Dame-des-Landes qui se sont battus pendant plusieurs décennies. Qui Retrouvent leurs droits de propriété, c'est tout à fait normal, mais attention, il faut qu'ils restent bien solidaires de tous ces jeunes qui sont exclus de la société française aujourd'hui. Moi, j'ai deux fils qui ont une trentaine d'années, je sais ce que c'est qu'être jeune aujourd'hui. Hein. C'est en France, c'est pas de la tarte, c'est pas de la tarte. Donc, je voudrais revenir et puis poser une question à notre ami, jeune étudiante journaliste tout à l'heure. On, on a expliqué une situation en fait là sur le document que tu vois, on a un fait euh, qui s'est qui révélé, en fait c'est un jeune homme qui s'est fait décapiter donc au euh, moment des faits, euh, les personnes qui ont vu euh, ce qui s'est passé il y a dû y avoir vraisemblablement des journalistes et des dépêches qui ont été envoyées. Et derrière, derrière les dépêches, je pense que c'est ce que tu vas être amené à faire, envoyer des dépêches euh, auprès des éditeurs, enfin, de la presse, etc. Et derrière, il y a eu un autre traitement. Moi, je voudrais revenir un petit peu à toi, qui est jeune étudiante journaliste, pour que tu nous expliques un petit peu ce qui t'a motivé, qui t'a conduit vers cette voie-là, euh, va, euh, ouais, de transmettre des dépêches alors que ah. tu sais ou peut-être pas que derrière ton, le travail que tu vas faire sera tronqué traité différemment Moumi, carrément. Ouais. donc toi ta motivation pour aller justement vers le journaliste est-ce que tu peux nous l'expliquer c'est clair que quand on est journaliste dans un média il faut respecter la ligne éditoriale de ce média là euh, ça veut dire un cadre Rester dans un cadre, c'est ça en tant que journaliste. On est je réfléchis parce que c'est vrai qu'on n'est pas du tout poussé à réfléchir sur cela. Euh, personnellement, ce qui m'a poussé à faire du journalisme, c'est que je suis très intéressée pour le journalisme d'investigation, journalisme euh, en tant que quelqu'un qui travaille pour le public pour euh, remettre en cause les autorités. Euh, donc tu par vas t'intéresser à un sujet, tu vas essayer de creuser dans le sujet justement pour essayer de mieux comprendre euh, ce qui se passe. Exactement. Ouais. Et c'est pour ça que je pense que les médias publics sont absolument crucials pour, pour que les journalistes puissent avoir euh, cette indépendance. Une relation dépendance entre le journaliste qui va faire ce que tu viens de dire et le média qui va le diffuser. C'est clair. Euh, moi, je n'ai jamais travaillé dans un grand média. C'est sûr que c'est quelque à chose que, que, que je vais tu voir. À moins que demain tu euh... hérites, que tu gagnes au loto ou je ne sais quoi, et que tu t'offres ton propre média. Pardon À moins que demain tu hérites ou que tu gagnes au loto pour te permettre de t'offrir ton propre média sans, euh, j'entends, sans censure. Un petit peu comme ce qu'on est en train de faire, on est en train de se parler, mais ta parole ne sera pas coupée, ni la mienne, ni celle de Roger, ni celle de tous ceux qui viennent. Je te le souhaite maintenant, si tu peux développer. <rire> euh... Oui, c'est clair, je pense que ça revient au problème des, des propriétaires des médias trop puissants et. et de la propriété Exactement. C'est le problème de la propriété. Oui, c'est l'argent. cest dire que la liberté et la propriété sont indissociables. C'est-à-dire que moi, je, je, je lis un, un, un livre, je relis un livre d'Albert Jacquard qui est essentiel, Un monde sans prison, et il, il développe mmh. des idées extrêmement intéressantes, parce que c'était vraiment quelqu'un de très intéressant, Albert Jacquard. Et il ressent, et il explique ce lien entre liberté et propriété et c'est vrai que dans, dans notre monde aujourd'hui euh, la propriété oui c'est une propriété d'accaparement on, on, on ne parle pas de la propriété d'usage et, et c'est un vrai saut euh, social la propriété d'usage alors je vais l'expliquer, dans la nature il y a eu un saut biologique énorme c'est à dire qu'il y a plusieurs centaines de millions d'années euh, un être en donnait deux et, et donc c'était la duplication et en fin de compte, la duplication correspond à générer de l'identique. Et à un moment, la nature va inventer la sexualité. C'est-à-dire deux êtres vont en donner un. Et là, ça crée un être différent. Et donc, on passe de l'identique à la différence. Et le potentiel de différence ce qui va créer une, une, une diversité et l'exploration de toutes les niches de, de l'environnement donc qui va créer la vraie richesse de, de la vie c'est toute la différence entre l'ancien monde de la propriété d'accaparement où en fin de compte ce monde là va finir où quelques-uns posséderont tout et pourront affamer la multitude qui est une impasse tout simplement avec la propriété d'usage qui est une propriété où, comme dans la nature, le monde est là à, à disposition euh, pour les besoins, mais une fois que moi en tant qu'être, je suis mortel, si je suis capable de cultiver 100 mètres carrés, et eh bien quand je meurs, on peut par exemple créer une loi, si j'ai deux fils, et eh bien je donne la propriété d'usage à un de mes fils, mais il ne s'agira pas d'un héritage, parce que si mon fils a déjà un jardin, et eh bien ce jardin ira à une personne qui en a besoin, et donc substituer à des systèmes euh, de, de dynastiques, de propriété quasi dynastique, comme on voit la famille Dassault, ex-famille Bloc, euh, substituer au système dynastique des systèmes naturels euh, de propriété d'usage, sera réellement une révolution sociale totale, parce que ça demande une réécriture des lois. Et, et c'est cette réécriture est ce que l'on appelle constitutionnel vu qu'il s'agit des bases mêmes du monde. Et donc sur l'information et la liberté de l'information, c'est bien la conception de la propriété du média qui va conditionner l'absence de diversité euh, informative tout simplement parce que le propriétaire est un et demande à ce que ce soit ses idées qui soient reflétées dans son média. À partir du moment où le journal devient propriété d'usage des journalistes, il va refléter la diversité des points de vue journalistiques, et cette fois-ci, on rentre dans un monde de liberté d'information, simplement parce qu'on a changé la loi sur la propriété. Donc, je n'ai qu'un regret... C'est que de constater que ce monde ne nous a pas permis d'être en direct avec ce que malheureusement les médias appellent des écologistes radicaux, ce que moi j'appelle le monde de demain qui est déjà aujourd'hui, ces gens que le monde veut exclure, ces pierres du bord du chemin qui se mettent à parler. Mais qu'on veut empêcher de parler, qu'ils se mettent à parler. Je, je crois qu'un un certain juif anarchiste qui a été crucifié à une autre époque euh, rentrait à Jérusalem et les gens l'acclamaient en jetant. Ah, c'est Jésus. Et voilà. Et donc, et donc, et donc euh, les gens l'acclament et, et les apôtres disent Oh là là, il faudra un petit peu plus de discrétion, ça craint tout ça. Et, et Jésus leur dit Voyez-vous s'ils se taisent, les pierres au bord du chemin vont se mettre à crier et vont se mettre à parler. Et bien aujourd'hui nous sommes dans ce temps. Les pierres au bord du chemin ce sont les zadistes sans titre de propriété. Ils sont le monde de demain, ils sont en train de crier, personne ne veut écouter leur voix, on ne veut les criminaliser mais ils ont déjà gagné. Et c'est cette victoire qu'on a célébrée ce soir. Alors on arrive malheureusement ben oui les. Je vais réessayer quand même une dernière tentative euh, pour, pour appeler euh, notre ami Eric. Mais sinon, la semaine prochaine, euh, on aura notre émission radar euh, numéro 39. On sera le jeudi 15 février 2018. Et donc, cette émission s'intitulera La poésie est-elle état La poésie est-elle état Et donc, ce sera un entretien avec Nina Zivanchevich, poète, avec notre ami Pierre Merechkovski. Donc voilà, Bonjour, ce sera une émission bien sur bien la bien poésie. Bien et bien voilà, 7, 7, nous 7, 7, sommes sur la 8, messagerie 8, 6, 6, 4, euh, 64, et nous n'aurons pas pu joindre final, euh, nos amis euh, à Notre-Dame-des-Landes. Mais ben voilà, euh, un incorrigible bavard. On a quand même réussi pendant une heure à parler de la thématique et à arriver à la conclusion qu'aujourd'hui, si le monde doit se réformer, ce n'est certainement pas à travers une sixième république, mais c'est en touchant à ses fondamentaux constitutionnels et notamment à la propriété. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci.